bonjour à tous alors ce petit tuto gratuit euh, pour vous parler du nouveau tout nouveau tout nouveau creative cloud euh, qui se présente maintenant comme ceci alors en fait euh, si je cache ici je suis sur mac donc on l'a en haut euh, le petit le petit icône euh, Creative Cloud, et sur PC, il me semble que c'est en bas à droite. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez avoir une toute nouvelle interface qui va se décomposer en application et pour votre travail, donc vous allez pouvoir suivre les deux. Vous allez ici avoir les réglages, général, application, à quel endroit vous voulez... Ça se passe, si vous voulez les, les mises à jour automatiques, la synchronisation, les notifications, les services. Ici vous allez avoir de l'aide ou alors contacter directement Adobe. Ici vous allez avoir accès à Adobe Font, On un... comme ça vous pouvez voir toutes vos polices. Vous pourrez parcourir toutes les polices, et gérer les polices. Ensuite vous aurez les notifications, tout ce qui tout ce qui se passe, des gens qui vous suivent sur Behance, des nouveaux, nouvelles fontes activées, euh, voilà, des gens qui partagent le travail avec vous. Le cloud, donc vous pourrez avoir ici votre espace utilisé, la synchronisation, si elle est faite ou pas. Vous pourrez ouvrir le dossier en local ou sur le, euh, sur le site. Vous pourrez également voir ici directement votre compte, cliquez ici et arrivez sur la, sur la page du compte. Vous pouvez rechercher ici, euh, par exemple, disons InDesign. Et voilà. Hop. Et je vais avoir tout ce qui se rapporte à InDesign. Je vais avoir des tutos, des supports, encore des tutos, des templates. Euh, des templates dans stock. L'application elle-même des tutos, et encore du support, et tout ce qui se passe dans les forums. Donc ça, pour une design, c'est pas de Photoshop, Illustrator, After Effects, enfin voilà, toute la, toute la galaxie Adobe. Alors, si je reviens là, je vais hop, tout effacer, et je vais finir, quitter la recherche ici. Hop, voilà. Et ici, dans toutes les applications, je vais avoir trois parties. Bureau, portable, web. Donc, bureau, on va voir tout ce qui est classique, hein, Photoshop, Illustrator, InDesign. Avec ici, si je fais ouvrir bah, par exemple Photoshop, je vais directement ouvrir le, le logiciel. Mais si je clique ici sur l'icône, je vais avoir cette petite page qui va s'ouvrir. Je vais agrandir un petit peu. Et qui va se euh, décomposer comme ceci. Ça, on va voir la présentation les didacticiels, donc les petits tutos, ce qui a été créé avec Photoshop, dans quelle catégorie il est, les informations, donc la compatibilité, et surtout la version. Et ici, vous avez accès directement aux aides et supports, donc le, les problèmes qui ont été résolus, si jamais il y a un problème récurrent, vous voulez contacter l'assistance, les tutos, et la communauté, les forums, très importante. Et puis ensuite ici, les réseaux sociaux pour suivre, euh, ici, euh, Photoshop sur Twitter ou sur Insta ou sur Facebook. Donc ça va être comme ça pour chaque, euh, chaque application. Dans la partie portable, on va voir bah, Rush, Lightroom, Creative Cloud, Adobe Scan, Reader, Capture, Post, etc. Voilà tout ce qui est proposé pour le, pour le portable et tout ce qui est web. Donc on va voir bah, Adobe Font, Stock, Beyond. Portfolio, Spark, Adobe Color, Adobe Live, pour tout ce qui est live, tout ce qui se fait en, en national, vous pourrez avoir accès directement, et le Lightroom Web. Donc il y aura juste à cliquer sur lancer, et par exemple ici, si je clique sur Lightroom Web, voilà, on va se retrouver avec ça, et je me retrouve avec mon Lightroom en ligne, bien synchronisé, avec ce que je fais. Voilà, avec toutes les petites choses qui sont qui sont créés, et voilà, j'ai accès à, tout, euh, à tous mes éléments. Donc ça, c'est les trois parties du haut, ensuite, juste en dessous, vous avez les mises à jour, donc mise à jour récemment, s'il y avait des mises à jour, bah, euh, ils nous le mettrait C'est divisé en catégories aussi, donc photographie, donc, par exemple, photographie, on a Lightroom, Photoshop, Lightroom Classic, Bridge et Camera Raw. Euh, on a la partie web, puis on a la partie mobile aussi, Concernant la photographie, design et mise en page, on a Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, une copie, euh, Dimension, je trouve qu'il devrait être ailleurs, mais bon. Euh, également la partie web qui correspond à ça, et la partie mobile qui correspond à ça, donc on a Capture, Post, Mix, Page, Spark Page, pardon, et Acrobat Reader. Donc là, il nous manquerait en application mobile adobe comp en vidéo on a la même chose la partie poste de travail la partie web la partie mobile en illustration on a la même chose et on a aussi le nouveau fresco hein. allez euh, allez-y si vous êtes illustrateur fresco franchement ça vaut vraiment vraiment le coup euh, de l'utiliser surtout si vous avez fait des choses dans draw ou dans sketch en mobile fresco euh, aller vous les récupérer, vous pourrez vous pourrez continuer à les utiliser. Capture et en pré en 8x, on a XD, Photoshop, Illustrator, Animate, After Effects, Dreamweaver. En web, on a bien Spark, Adobe Live et en mobile, on a XD également. Et puis la petite suite qui, qui revient souvent. Les ressources stock, donc vous allez cliquer sur stock, vous allez directement arriver sur le sur le site Adobe Stock pour chercher ce que vous voulez. Les polices sur Adobe Font, Beyonds, bah vous arrivez sur le portfolio Beyonds. Et tutoriel. Et ben bah sur le tutoriel, vous allez avoir hop, directement tous les tutoriels ici. Et à vous de faire votre choix sur le tutoriel qui.. Vous, euh, qui vous inspire, soyez débutant, expert, hein, parfois des, des petits rappels, des, des petites choses assez sympas, et qui vont très bien. Donc c'est ce nouveau Creative Cloud qui est extrêmement mieux qu'avant. Gros travail, euh, surtout qu'au départ c'est un Français qui, est, qui a bossé aussi. qui est, euh, Si je dis pas de bêtises, ça doit être qui est à l'origine du nouveau Creative Cloud, qui s'appelle Michael Michael Chase, pardon. Euh, donc voilà, application, et maintenant le temps de vous dire ça, on est arrivé dans la partie travail, donc vous avez accès à vos bibliothèques. Donc là, hop, on, on a tout, on a les images, et on a les documents en ligne. Euh, hop, je vais cliquer ça, et hop, hop, hop, hop, hop. voilà, j'arrive sur tout ce que j'ai en, en ligne. Donc ça, c'est fait avec Fresco, euh, ça, j'en suis pas l'origine. Mais ça fait toujours plaisir. Euh, voilà, là, les documents en ligne, c'est surtout des choses avec Fresco, et du XD, des choses comme ça. Les bibliothèques. Voilà, et après, en fait, vous vous promenez un peu dans tout ce qui est partagé avec vous. Les gens qui sont abonnés à, à certaines choses. Ce qui... Alors, bibliothèques vous appartenant, voilà. Les bibliothèques qui m'appartiennent. Euh, ce qui est publié. Voilà, des scènes 3D avec euh, Dimension, des, euh, des proto XD, mais, et euh, pour l'instant c'est tout. Ce qui est partagé avec moi, cest à ce que des gens ont fait, ce qu'ils partagent avec moi, voilà, des, euh, des documents, et en plus vous avez aussi ce qui est supprimé. Mais ça si revient dans la partie fichiers, bah vous allez avoir tous vos fichiers qui sont dans le Creative Cloud, hein, qui sont en local sur votre ordinateur qui là, et vous pourrez aussi voilà, les partager, les renommer, déplacer, copier ou supprimer les documents en ligne et les créations mobiles. Donc on va retrouver des choses, voilà, Draw, Sketch et, et Fresco. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui arrive avec le nouveau Creative Cloud. Euh, donc la petite chose aussi, c'est que, bah, ici en bas, si jamais euh, vous avez des difficultés à lire ou beaucoup de choses, bah, vous pouvez changer l'interface la taille de l'interface ici vous triez par nom date et vous pouvez inverser l'ordre ici en haut directement vous pouvez partager la bibliothèque ici vous pouvez partager un lien renommer ou supprimer ici vous avez les informations par exemple là si je me mets là voilà j'ai un graphique qui a été créé le modifié le et avec la taille donc là je vais pouvoir faire ici renommé, ici j'ai dupliqué, je vais mettre la corbeille, et si jamais j'ai envie de plus d'options, j'ai modifié, exporter une copie, ajouter au groupe, donc je peux créer un nouveau groupe, je peux copier vert, donc je peux faire un peu de, un peu de ménage, déplacer vert, c'est toujours dans la partie ménage, et euh, si j'appuie, j'appuie sur le plus, voilà, ça m'ouvre un, un, un document. Euh, voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de la nouvelle version euh, de Creative Cloud, voilà, on a tout vu il y aura quelques petites différences euh, sur PC euh, mais vraiment pas énormes, mais surtout euh, n'hésitez pas Voilà, c'est sur la partie travail, on a vraiment accès à tout euh, on peut vraiment trier plutôt que de repartir dans, dans les autres applications et là sur uniquement tout ça on est vraiment pas mal. Donc voilà, je vous ai fait ce petit tuto gratuit. J'ai essayé d'être rapide. Euh, normalement, je ne suis pas trop long. Euh, J'ai tout vu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Des tutos que vous souhaitez avoir. Euh, je me ferai un plaisir de vous les faire. Merci beaucoup. À bientôt.